Monsieur le ministre bonsoir, bonsoir monsieur le ministre oui qui est à l'appareil ah oui ministre de solidarité ah mais c'est formidable il faut que j'aide pas mal de gens monter les, les, les, les, les, les associations les euh, aider les gens qui crèvent la fête etc etc oui monsieur monsieur Monsieur Philippe Edouard, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Bon mais écoutez, même soient, même dans des maisons sans abri qui se la peine, euh, écoutez, euh, je les aiderai, je ferai de mon mieux. Voilà. Ok, monsieur le ministre, merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Voici voici cet homme qui veut devenir ministre de la sonorité qui ne veut pas donner d'argent à une personne. Voici cette personne n'a pas d'argent, s'il n'a pas mangé, que je vais faire Je vais lui donner une pièce. Merci, monsieur. Désolé, j'ai pas... j'ai pas un... Euh, bon... Je suis désolé C'est fait Eh ben, il faut manger vous en avez pas, et tout. Il faut se forcer, il faut se bouger Ben bah oui, mais, euh, mais non, voilà Ah ben écoutez, si vous avez pas fait, si vous voulez pas bouger, euh, vous n'aurez rien à manger Mais c'est pas grave Eh ben écoutez, euh, je, je peux faire... J'ai un bras Eh ben... Euh, ouais. Ouais. Voilà, désolé et ça. Le cœur. sur ces bancs. <coughs> oh Pas Dieu possible <rire> Merci Seigneur <rire> je on va mes chapeaux maintenant <rire> Oh, hein. <tousse> Celui-ci. On dirait pour ça guidot. <tousse> J'ai même pris du biscotte. <tousse> Un petit coup de terre vous arrive-t-il Que vous arrive-t-il Ma femme a été, Ma fille vient de se faire opérer. doit se faire opérer. j'ai pas d'argent. Pas d'argent Non, pas d'argent. Mais qu'est-ce que vous en avez vu de votre argent Votre femme vous a tout pris. Oui, oui. Ah, les oui, oui, femmes. Oui. <rire> Attendez-moi là, je reviens. Oh. Bon, oh. vous mourrez comme ça? Oui, c'est celui. Vous pouvez pleurer comme ça. Mais je ne pleure pas. Votre enfant a vraiment besoin de l'opération Bien oui. Ma pauvre fille. Bon. Fairement. Tenez. C'est pour sauver la vie. <rire> non. Allez, prenez, prenez. Moi, je me débrouillerai toujours dans la rue. Je ne veux pas que vous connaissez la fin que je pouvais connaître. Je vous remercie pour Allez, petit ombre. Tenez, regardez. Une petite pièce, monsieur l'âme. Une petite pièce. <rires>